Salut, c'est miniature. Je vous ai promis que je allais faire une vidéo avec le lait grand prêt. Je sais pas sûr si c'est possible de voir la date. Très dur à lire. Il est écrit cette pour date d'expiration 2012 le 19 19. Oh, attends, je crois que c'est 19 octobre 2012 il est expiré alors depuis euh, un peu plus de 10 ans on va le bruit est encore bon c'est un bon signe hein. c'est un bon signe bon Là, il faut que je trouve un moyen de filmer le verre en même temps, de percer. Bon. Attention, âme sensible. Fortement déconseillé aux jeunes enfants. Voilà. L'odeur n'est pas trop terrible. J'en ai mis, malheureusement, sur les affaires. Le lait. Couleur. Pas très apparente sur la, sur la caméra. Mais il est plus vers le jaune. Mais si vous avez entendu, il y avait comme des grumeaux. Comme des grumeaux. Des petits grumeaux, des petits grumeaux. Des petits grumeaux. Vous voyez le verre je pas. Il doit être quand même pas pire. Laissez-moi je vérifier la caméra. J'étais à peu près là. Pas pire. Je vais le boire. Oh. Ouais. J'en ai déjà bu un autre ou deux, bon. Par contre, celui-là, il a dû être percé. Le goût est... C'est pas que c'est buvable, c'est... Vieux, le goût est vieux. Oh, oh. Dans les autres, il y avait des motons, mais dans celui-là, il avait pas de motons. En même temps, j'ai oublié à côté d'un chauffage. Bon. Il ne reste pas beaucoup à boire. Voilà le commencement des grumeaux. N'est-ce qu'il y Je vous déconseille Il y en a certaines marques qui sont bonnes Mais celui-là N'a pas résisté le temps et Par contre au chocolat et aux fraises On résiste le temps je vais aller les chercher et que frisson friction Ça Attention. frisson. C'est. C'est. du C'est. C'est. C'est. C'est. C'est. C'est. Je vais pas y boire. Bye. Bonne journée. Like la vidéo. Abonnez-vous. Bye.